de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est euh, une maladie qui touche les personnes âgées. À partir de 80 ans, la diminution de la masse osseuse, ça commence par l'ostéologie, après l'ostéoporose, ça va maintenant sur deux facteurs, l'ostéoclaste et puis l'ostéoplaste. Et ça termine par l'ostéopénie. Je vais expliquer. L'ostéologie, dans l'ostéologie, maintenant la maladie des os qui diminue l'os il y a deux choses qui rentrent en facteur. Shalom, mes frères. <rire> J'ai suivi une vidéo de ce monsieur ici. Et vous allez voir que les musulmans sont en débandade. Hein. Ils sont en débandade. C'est tout le monde qui se lève, qui commence maintenant à créer des choses. De son, de, donc, dans de de son imagination, propre imagination, quelqu'un qui se réveille. Le matin, il commence à interpréter le Coran, à créer ses propres hadiths comme il, il le veut. Et je suis ça, en tout cas, c'est pitoyable. Suivez encore. Il y a l'ostéoclaste, puis il y a l'ostéoplast. L'ostéoclaste, c'est la cellule qui construit les eaux. Et l'ostéoblaste c'est la cellule qui détruit les eaux. Le contraire plutôt. C'est-à-dire, l'os, de façon naturelle, l'os se renouvelle. Il se détruit. On appelle ça dans l'astrologie la réception. Et puis, il se renouvelle lui-même. Seulement que... Mais maintenant, tout ce qu'il dit ici, tout ce que ce monsieur raconte, ça sort de sa propre tête. Mahomet, Muhammad n'a jamais enseigné ça. Aucun savant n'a jamais... Donc, il crée des histoires de mensonges. Il crée de, de... Donc, de la duperie. Ce qu'il veut, c'est la duperie pour duper les gens. Pour piper les gens. Je vais vous montrer. On va commencer là où la vidéo, euh, on va commencer au début. Comment est-ce qu'il avait introduit d'abord son sujet Vous allez voir avec nous que ce monsieur était un vrai, vrai, vrai acteur de comédie. Le Coran clame devant toute la face du monde, c'est science. On avait parlé de la cosmologie, on avait parlé de la stratigraphie, on avait parlé de la géologie, de l'orogonie, c'est-à-dire la formation des montagnes. Et on avait développé même des concepts de Big Bang, de Big Crux. Et cette fois-ci, on va prendre chaque thème et on va élaborer au cas par cas pour ne pas mélanger les termes. Donc là, on est en face là, de l'ostéoporose. Qu'est-ce que l'ostéoporose L'ostéoporose, c'est la, la diminution de la masse osseuse. Quand l'os diminue, l'os diminue, c'est une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Et cette maladie est citée dans le Coran, nulle part dans un livre. Bon, vous avez suivi ce monsieur. Il dit que... La maladie qu'on appelle ostéoporose est citée dans le Coran. C'est ce qu'il dit. L'ostéoporose est citée dans le Coran. En grand écran, il dit l'ostéoporose est citée dans le Coran. Mais maintenant, vous allez voir avec nous que du début à la fin, il ne va pas mentionner l'ostéoporose. Donc, c'est un menteur. Bon, ce n'est pas étonnant, c'est ce que font la plupart de ces gens qui vient de cette obédience des gens qui créent des histoires, il dit que l'ostéoporose est citée dans le Coran, non mais bon. Mais on, on va chercher où ça se trouve. Où est-ce que l'ostéoporose est citée dans le Coran Suivez On n'est pas mélangé les termes. Donc là, on est en face là, de l'ostéoporose. Qu'est-ce que l'ostéoporose L'ostéoporose, c'est la, la diminution de la masse osseuse. Quand l'os diminue, l'os diminue, c'est une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Et cette Maladie est citée dans le Coran, nulle part dans un livre. Avant de parler de l'ostéoporose, on nous ramène à l'ostéologie. Qu'est-ce que l'ostéologie L'ostéologie, c'est la connaissance scientifique qui étudie l'ossature, les os. Parce que les os, ils ont une formation atypique. Avant de commencer, lis la sourate 23, verset 14. Tout de suite, hein. Alhamdulillah, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, bienvenue à vous qui nous suivez. Surat 23, 14. C'est notre numéro-là. Je rentre rapidement dans le laboratoire et ça va se savoir. Restez connectés toujours, Inch'Allah, ou Tal. Surat 23, verset 14. Ceux qui nous suivent également à travers le monde, prenez note, parce que coup biblique et coranique. nous sommes de retour. Je suis à la paille. Surat 23, verset 14. Et ensuite, nous avons fait du sperm une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des eaux. Et nous avons revêtu les eaux de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc ce verset, parle de l'embryologie. Mais il y a un peu qu'on va toucher pour ne pas être euh, parti ailleurs. On va parler de l'ostéologie. Et dans l'ostéologie, on va ressortir l'ostéoporose. Parce qu'on a dit que l'ostéologie, Allah a commencé la création par les os. Il y a un certain ignorant, qui parle de Okacha avec les autres, là. ils disent que c'est la chair qui se forme avant les os. Alors que c'est démontré dans l'ambulologie que c'est l'os qui se forme. Bon, là, on passe rapidement. Il faut d'abord faire un, un toilettage technique. Ce monsieur est un menteur, puisque le, le Coran, ici, c'est déjà une erreur. Il dit que nous avons créé du sperme, une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. C'est devenu embryon. Et de l'embryon, nous avons créé des os. Et puis les os, la chair est venue après les os. C'est déjà une erreur. C'est déjà une erreur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il dit qu'il parle de l'embryologie. Il a cité la bryologie. il a parlé de ça. Maintenant, aujourd'hui, il va traiter de l'ostéoporose. On va s'intéresser à ce qu'il dit. Ça, c'est déjà une erreur. C'est faux. Puisque le sperme, il dit, la goutte de, de sperme ne devient jamais le sang. Il dit que cette goutte de sperme devient une adhérence à la ha. À la, la c'est du sang coagulé. C'est une erreur. De ce sang coagulé, on trouve, on fait... Un embryon, c'est une erreur. L'embryon ne vient pas du sang coagulé. Le mot ici halakha qu'on a donné en arabe, c'est du sang coagulé. Et puis, il dit que de cet embryon, nous avons former des os. Et puis l'eau, les os, on a fermé, on a revêtu des chairs. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de scientifique. Il dit que nous avons créé la graine en embryon. La graine qui il parle ici, c'est le sperme. C'est devenu l'embryon. Le sperme est devenu l'embryon, et puis de l'embryon, il a fait un fœtus, et puis de ce fœtus-là, il a fait, il a créé le fœtus en os. Est-ce que, est-ce qu'il y a même la logique dans ça? Et nous avons recouvert l'os de chair. Donc, vous voyez, tous ces gens-là, ils veulent se couvrir les uns les autres pour supporter un mensonge. Et je vais vous donner même un hadith, Ça, c'est le hadith de Muhammad qu'il a donné. Il euh, y a beaucoup d'adiths qui a parlé hein, sur sur ce sujet. Euh, on passe rapidement euh, Alors Voilà, voilà on, on prend cet hadith ici. Riyad al-Salihin Riyad al-Salihin Abdullah ibn Masoud. Ça, c'est un compagnon de Muhammad qui a raconté cet hadith ici. Vous allez voir que ces gens ici, ils se foutent de la merde des gens. <rire> Je m'excuse. Donc, voyez. Donc, il ils commencent à dire tout ce, tout ce qu'ils veulent. Ah, voyez-vous, voyez-vous. Oh, voyez-vous. Cet à ah hein? Il faut que je puisse mettre bien cet indice pour que les gens puissent bien voir. Les gens doivent voir exactement ce que nous voulons leur montrer. Ah, ok, on y va. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Cet à 10 c'est en train de disparaître, hein. Ils n'ont pas mis ça en français. Il faut que je, je puisse aller chercher un autre à ah, Puisqu'ils ils aiment cacher. Ils aiment cacher les choses. Là, c'était Riyad al salehim Là, c'est Sayyid Moslem. Apprenons ah, même celui-ci, de Sayyid Moslem. Ah, la de Sayyid Moslem. Nous allons voir ce qu'il dit. Euh, ce monsieur ici, Sayyid Moslem. Euh, il dit ceci. Il a un discours, hein? Il dit ceci. Saïm mus, mus, Muslim, numéro 2643. Saïm Muslim, numéro 26, 2643. Attendez, je vais agrandir ça pour la bonne visibilité. Alléluia. Vous voyez que ce hadith a été rapporté sous l'autorité des Hamash avec la même chaîne d'émetteurs, des narrations et les hadiths tra transmis sous l'autorité des Waki. Les mots sont, la création de l'un de vous est comme, est comme ceci. Le sperme est collecté dans le ventre de la mère. Pendant 40 jours. 40 nuits. Voyez-vous? Pendant 40 nuits. Donc le sperme demain de dans, dans l'utérus de la femme, dans le ventre, il dit dans le ventre de la mère. Pendant 40, est-ce que le sperme fait 40 jours dans, dans le ventre de la mère? Hein? Et dans le hadith, il dit que 40 nuits et 40 jours. Et dans le hadiths, il se transmet Oui, tout ça, ce sont des contradictions. Hein? Je voulais vous montrer un indice, mais ils n'ont pas mis ça en français. Je ne sais pas, pas ce qu'ils sont en train de cacher. Attendez, je vais voir s'ils si, si on, ont mis ça. Je vais chercher un autre indice. Un autre indice. On va chercher pour voir ce que ces gens sont en train de faire. Nous sommes là pour ça. Alléluia. Il, il dit ceci. On va interpréter. Hein? Il dit ceci. Riyad numéro 3, numéro 396. Abdullah Ibn Masoud. Abdullah Ibn Masoud a rapporté. Ça c'était un compagnon de Mohammed. Il dit ceci. The creation of you, human, is gathered in the form of semen. Il dit que la création des gens, les hommes sont formés comme à partir de sperme, semen, sperme, euh, c'est le semen. In the womb of mother, dans le ventre de la mère pendant 40 jours, pendant 40 jours, alors, la, la, la, la, donc le sperme devient clinging thing, donc c'est ce qu'on a, donc la, une coagulation de sang, alaka, une similaire période, pendant la même période, then it becomes a lamp, au flesh, alors, c'est alaka, le sang là, ça devient de la chair, voyez-vous, et Allah envoie son ange pour euh, souffler, to breathe the life into Envoie, Allah envoie son ange pour aller souffler. Hein? « The angel is commanded to record four things. Euh, » Maintenant, l'ange va écrire la provision de cet homme en termes de ce qu'il aura dans ce monde, euh, sa conduite, « Et whether it will be happy or miserable. » Si cet homme-là sera heureux ou bien un homme misérable. Donc, vous voyez, il continue cet avis ici. Donc, voyez, et ce monsieur ici confirme aussi que la création fait aussi 40 jours, donc, pour, pour transformer, donc, l'homme, l'homme fait 40 jours en tant que sperme. On n'a même pas parlé des eaux, donc, ces gens se sont embrouillés. Maintenant, on va continuer avec la vidéo de notre, de notre monsieur là, Aziz Khan, avec Oustaz Diane de la DDR, les gens qui sont en train de mentir au nom de Dieu. C'est ce que nous allons faire. On va, vous, on va continuer avec la vidéo. On suit. Donc on est en face là de l'ostéologie. Et vous est en face là de de sur l'ostéologie. Et ça, c'est un défi. On a mis tout le monde au défi les détracteurs qui parlent des petits, petits points du Coran qu'ils ne connaissent pas. Ils voient des vrais sujets comme ça, ils ne bondissent pas dessus, ils vont dans les périphériques. Le prophète a dit, que l'homme avait 360 articulations. Tu te rappelles Bien sûr. Oui, bien sûr. 360 articulations, ça nous ramène à l'ostéologie. Qui a enseigné l'ostéologie au prophète depuis le désert arabique de la mer Ce n'est pas un scientifique, mais le est venu a enseigné la science au scientifique. Ce n'est pas un géologue, il a enseigné la géologie au géologue. Bon, ouais ça c'est aussi un autre mensonge. Il dit que Muhammad, c'était lui qui a, a dit que le corps humain avait 360 articulations pour dire que celui qui a enseigné ça, c'est comme si les gens ne connaissaient pas ça c'est ce qu'il a, il a dit là mais les gens connaissaient ça depuis très longtemps il n'a rien dit de nouveau on connaissait ça hein mais, mais, mais, mais ça c'est trop bas c'est trop bas il faut pas tomber si bas. attendez je vais vous montrer les gens qui ont parlé de ça bel et bien avant Muhammad, nous allons voir je vais vous le démontrer les gens doivent se documenter les gens doivent lire Ah. Hein? Les gens doivent lire. Vous devez beaucoup lire. Je vais vous donner. Il y, a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de livres sur Internet. Il y a beaucoup de livres. Et puis, et puis on dit ceci. Il y a eu, il dit que l'un de, de la tradition islamique de Sayyid Muslim, un texte qui a été écrit pour la première fois, peut-être au 9e siècle après, après Jésus, je sais qu'il apparaît dans un autre texte connu sous le nom de c'est un livre, vous l'appelez euh, Luxuriant Due of the Spring and Autumn Anal. C'est un livre attribué à Dong Zhongshu. Dong Zhongshu, au deuxième siècle avant Jésus, c'est cet homme-là qui, qui a stipulé que l'homme a 360 articulations. Et puis, il a même continué. Là, c'était dans sa religion qu'il faisait ça, qui correspond au nombre du ciel. Le nombre rond jour dans une année. Dans le nombre des jours de, de, jour de l'année, comme est calculé à cette époque-là, ils ont dit que l'homme a 360 articulations et ça correspond au nombre de jours. Et la source est donnée là, c'est Sid, Wing. Seat. wing, seat, wing. Sit um, Chen, a source book on Chinese Philosophy, Princeton University Press 19, uh, press, uh, University Press, 1963. Uh, la page 280. Voyez-vous, il y, y a des gens qui ont parlé que l'homme avait 360 articulations. Beaucoup de gens. Et ce monsieur n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Avant Muhammad, beaucoup de gens disaient ça. Maintenant, Muhammad lui est parti, il parle. Maintenant, les Arabes incultes là, ils se sont étonnés, ils les prenaient pour un savant. Mais lorsque, si on était là, on avait, Et c'est pour cela que les Juifs qui étaient là, les Juifs lui disaient Non, nous connaissons ce que tu dis. Ce sont les, les contes, ce sont des histoires des anciens, des fables. Ce sont des, des fables que tu es, tu es en train de raconter. C'est du, du ragoût. Nous connaissons ça depuis très longtemps. Ah, euh, là, là, là, là, là c'était les, les juifs ils lui, disaient, là, ils lui disaient attendez je vais chercher ce verset ici euh, si je vais trouver ça euh, je sais une minute, une minute je sais pas si je vais trouver ça il, il, il lui disait ceci ah ça c'est sur un tweet au verset 31 il dit ceci et lorsque le verset versets leur, leur sont récités ils disent nous avons écouté certes si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Ça, c'est une légende. Là où les gens racontaient que l'homme avait 360 articulations. 360 articulations. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Donc, rien n'a rien dit de nouveau. Ce ne sont que des, des histoires du passé. Ce ne sont que des contes. <rire> là ce sont les musulmans qui ont raconté qui ont interprété ça ce ne sont que des contes de fiction de la, de la vieille des contes de, la, de fiction, des légendes des prédécesseurs, les gens connaissaient bel et bien avant que l'homme avait 360 articulations de moi n'a rien dit de nouveau l'homme a 360 articulations qui correspondent au nombre du ciel et là les oreilles au dessus euh, lui et tout ça blablabla bla, bla, son corps à ses orifices donc, donc, les gens avaient écrit ça. Hein? L'accord du ciel et de la terre est la correspondance, correspondance entre le yin et le yang. Le yin et le yang qui ne sont jamais trouvés complets dans le corps. Donc, donc les gens avaient écrit ça. Hein? Que ça correspond au yin et, et yang. Bon, ça cité dans beaucoup de livres, hein? dans, comme le livre de Fortune Tellers, euh, philosophe. Euh, Uh, « Divination and Traditional Chinese Society », il y a beaucoup, beaucoup de livres. Comme l'ont souligné de nombreux spécialistes du sujet, dong Shu, Dong-Chu considère le corps humain comme un, un, micro, un microcosme de l'univers. Donc dong Shu est venu à la croyance que les humains ont 360 articulations sur la base de quelques 360 jours. Donc, vous voyez, et bon, ce n'était pas lui le premier et ce n'était pas lui le dernier. Il y a eu d'autres, un autre là qui est venu. Par exemple, dans un texte du premier siècle avant Jésus, connu sous le nom de Ling Shu Jing, ou pivot du vin en français, il a dit dans l'année 300, tout ça. Donc, vous voyez tous ces gens? Beaucoup de gens ont spéculé là-dessus. Si vous lisez, c'est un long article, donc les gens... On, je vous donne ce nom ici, c'est ce Dong Zhongshu. Il fait aussi l'un des gens qui avait dit ça, bel et bien avant l'arrivée de Muhammad, wa salam. Muhammad, Allah est en train de prier sur lui. Ce monsieur, il dit, il dit que Dong Zhongshu considère le cœur humain comme un microcosme, comme un microcosme de l'univers. Voyez-vous, beaucoup de nombreux spécialistes ont parlé de ça. Donc, Muhammad n'est pas la première personne à avoir dit ça. Il n'est pas la dernière. Hein? Les gens connaissaient ça. L'homme a 360 articulations qui correspondent. Donc, on connaît ça. Et c'est écrit dans le Coran. Ce ne sont que des contes des anciens. Hein? Sur un tweet 31, si nous voulions, nous dirions aussi pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Les juifs qui étaient très intelligents. là. On peut, tu ne peux pas convaincre un juif hein, facilement. Hein. Ce sont des gens très intelligents. Ils raisonnent. Tu ne peux pas juste commencer à le dire quelqu'un. Celui qui veut débattre avec nous, en direct. Mon numéro est là. Je suis en train de passer en direct. Si vous ne voulez pas le direct, même en différé, je vais vous attendre pour qu'on puisse parler sur la parole de Dieu et faire quitter les gens de ténèbres. À la lumière, on évolue avec la vidéo. Abdallah Bonifaru, l'homme avec 360 articulations. Tu te rappelles Bien sûr. Dit. Oui, bien dit. sûr. 360 articulations, ça nous ramène à l'ostéologie. Qui a enseigné l'ostéologie au croix Regarde ces os, comment je vais revêtir les os de chair. Donc ça montre qu'à la résurrection, les os seront revêtus de chair. Donc on rentre là dans l'ostéologie. Mais ce n'est pas ça le but. Bon, Allah, il parle de l'os, de l'os, de l'os, mais la surate 19, au verset 1 à 4, nous parle de l'ostéoporose. L'ostéoporose... Il dit que surate 19, 1 à 4, parle de l'ostéoporose. Un autre mensonge. On va vous démontrer. On C'est euh, une maladie qui touche les personnes âgées. À partir de 80 ans, la diminution de la masse osseuse. Ça commence par l'ostéologie. Et puis, on conseille sur aux musulmans, Lorsque quelqu'un vous dit ça, demandez-lui, c'est écrit où? Puisque dans la Bible, il y a aussi beaucoup de versets là où on parle des os. Les ossements desséchés, les ossements qui font ceci. les ossements... Il y a beaucoup de versets. Mais aucun chrétien ne peut dire. Et la Bible parle de l'ostéoporose. Hein? Puisque ça sonne euh, un mot là qui est ton déjà. les gens. Ostéoporose. Hein? Maintenant, je ne peux pas juste prendre un verset de la Bible et commencer à spéculer. Comme la Bible parle de ossement desséché, ossement ceci, maison se brise. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Beaucoup de versets. Maintenant, si je dis ostéologie, ostéoporose, je dois prouver, prouver C'est écrit où? Maintenant, c'est que toi tu dis, ostéoporose, quel savant a dit ça Tu tires ça d'où Ou bien tu inventes On a dit les, les gens des anciens, des contes. Tu parles de la bêtise. On continue. Après, l'ostéoporose, ça va maintenant sur deux facteurs. l'ostéoclaste et puis l'ostéoplaste. Et ça termine par l'ostéopénie. Je vais l expliquer. L'ostéologie. Dans l'ostéologie, maintenant, la maladie des os qui diminue l'os... Il y a deux choses qui rentrent en facteur. Il y a l'ostéoclaste puis il y a l'ostéoplast. L'ostéoclaste c'est la cellule qui construit les os et l'ostéoblaste c'est la cellule qui détruit les os. Le contraire plutôt. C'est-à-dire l'os de façon naturelle, l'os se renouvelle, il se détruit. Tout ce qu'il dit là, c'est écrit sur Google n'importe qui peut aller sur internet et googler et commencer à nous lire des histoires montre nous là où Allah ou bien Mohamed a parlé de l'ostéoporose, là où il ne nous donne pas l'information que nous connaissons ce sont des contes des anciens des légendes des histoires que nous connaissons, tout le monde peut dire ça montre nous où est-ce que Allah a parlé de ça mon frère Aziz Khan, il ne faut pas mentir au peuple on appelle ça dans l'ostéologie la réception et puis, il se renouvelle lui-même. Seulement que l'ostéoclase et l'ostéoblast c'est-à-dire la cellule qui revêtit les os, qui détruit les os plus tôt, et puis la cellule maintenant qui revêtit les os se tient sur une voie moyenne. Quand on est à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à partir de 60 ans, 70 ans, 80 ans, l'homme, il peut avoir des... Donc, le monsieur est en train de raconter sa vie alors, la vidéo est là. La vidéo est en ligne. Hein. Les gens peuvent aller voir ça et rire. Voir la comédie. On continue avec ce monsieur ici. Alors, quand il voit dans les tafsirs, ça carré, il avait 90 ans. Il dit, dans les tafsirs. Hein. Il a dit dans les tafsirs. On ira dans les tafsirs. Bon, qui nous montre au moins les tafsirs. Au moins ça. Ostéoporose. Ah. <rire> Alors qu'à partir des 80 ans, c'est fini. Il avait 90 ans. Donc ça montre le degré de la science du prophète. Il pose la question, où le prophète a enlevé cette science maintenant de l'ostéoporose? Où il a enlevé? Il demande où est-ce que Muhammad a enlevé la science de l'ostéoporose. Et puis il appelle ça science de l'ostéoporose. Est-ce que Mohamed a parlé de ça? On va, nous... bon, on va voir. Il parle de quoi? Ostéoporose. Dans le Coran. Quelle blague. Question, question. Et donc, après l'ostéologie, l'ostéoclase et l'ostéoplast, c'est-à-dire les deux cellules constructives, ça se termine maintenant par l'ostéopénie. C'est-à-dire que quand l'os diminue, diminue, diminue, arrivé d'un degré, il devient comme un bébé. La fragilité oui. est à un niveau, on dit maintenant il a l'ostéopénie. Donc ces quatre processus que le Coran tenait parlé parler comme ça, quand dit... Inni wa hala al azmi, inni Allah, mes, os ont vieilli et mes cheveux ont blanchi. En premier des choses, ce sont les os qui vieillissent. Le deuxième des choses, il a train de montrer qu'il est gravement malade. Mmh. Arrivé à ce défi là l'os peut se fracturer. Est-ce oui Oui. La question que je pose au détracteur, où le prophète a enlevé cette science ostéoporotique où le prophète a levé cette science de l'ostéologie Où le prophète a levé cette science de l'ostéoclaste, Où il a levé cette science de l'ostéoplast Pour terminer sur l'ostéopénie. Où il a levé cette science Allah a On est là dans le concept de quoi De l'ostéologie. Le prophète a parlé de l'ossature. Allah nous parle des os. Et Allah va en profondeur il nous parle que dans les os il y a une maladie. C'est cette maladie que le prophète Zacharie avait Mais quand il rentre dans les autres livres, dans la Torah, dans l'évangile, on dit de façon superficielle, de façon balbutiante, que a était vieux. Alors que le Coran était de faire ressortir une grave maladie qu'il avait, de sorte que ça, ça crée la fracture des autres La question que je pose pour terminer, où le prophète a levé cette science La question. Venez répondre, les gars. Ouais, les détracteurs le de l'islam, venez me répondre. Ah, ah. Tu as dit qu'on vienne répondre. Nous sommes là, nous sommes venus répondre. Où est-ce qu'il où, où est, qu est écrit ostéoporose? Il avait la maladie. Montre-nous, c'est écrit où? Bon, je vais vous montrer, il, il est en train de parler de Zacharie. Zacharie, je vais vous montrer l'écriture là. Donc, il est, il est en train de parler. Ça, c'est Zacharie. Il parle, le monsieur, c'est un, un roublard, ce monsieur ici. Il dit de la fripouille. On va voir. Euh, le verset dont il est en train de parler, il parle de, de ce verset. Hein. Vous allez voir avec nous, euh, sa surate 19. Il parle de sourate 19. En verset 4. En verset 4. <rire> 4 hein. C'est de ça qu'il est en train de parler. Hein. L'histoire de Zacharie. Hein. On peut commencer même au, au, verset, au verset 2. Hein? Pour, pour, pour ce verset 1, ça parle de, des histoires que les musulmans ne savent même pas expliquer eux-mêmes. Je vais vous montrer verset 1. Hein? Là, où on dit, si vous demandez aux musulmans qu'est-ce que ça veut dire, hein? ils ne comprennent pas. Hein? Il dit, hein? il y a des mots que Allah avait prononcés dans cette surat ici. Euh, que, non, non, non, c'est sourate 19. Sur 19, vous allez voir, au, au, au, verset 1, vous allez voir ce que Allah a raconté. Le musulman ne savent pas expliquer. Et il trouve, vous, ne savez savez comment expliquer ça, vous voulez nous enseigner, hein. On dit, kaf, ha, ya, ainsad. Kaf, ha, ya, ainsad. Si vous, vous demandez ce que ça veut dire, le musulman ne savent pas. Mais c'est dans le Coran. Mais nous, nous connaissons ça. Il vient, il faut qu'il puisse venir chez nous. On va le parler de cette histoire ici. Ça parle de Jésus. Hein? Il y a, il y a des, des, des, des Syriens qui ont défini ça. Que Kaf -ay ya -ay ça parle de Jésus. <rire> Donc, c'est le, le Seigneur qui va venir comme un homme sur la terre. C'est la Sourate euh, Myriam. Hein? Dans cette Sourate, il y a des gens qui ont expliqué ça. Mais ce n'est pas notre sujet. On va au verset 2, au verset 2, surat 19, au verset 2, vous allez voir, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur, Zacharie, c'est l'histoire de Zacharie, verset suivant, euh, on dit ceci, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, invocation secrète, et puis, on va là, au verset 4, c'est là qu'il il, s'intéresse, il dit, et dit, ô oh, mon Seigneur, mes eaux, oh, sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux dessus en te priant, ô oh, mon Il dit, mes os se sont affaiblis. Et pour ces monsieur, c'est l'ostéoporose. Bon, au moins, tu dois nous montrer la source. Qui a dit que c'est l'ostéoporose? Il ne faut pas inventer. Je peux prendre une écriture de la Bible. Moi, si j'invente, je dis par exemple, dans cette écriture ici, dans Job, là c'est le livre de Job, le livre de Job au chapitre 30, au verset 30. Je, je vais créer quelque chose. Je dis par exemple au verset 30, Ma peau se noircie et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Les eaux commencent à se dessécher. Je peux aussi dire, c'est l'ostéoporose. Mais il faut, qui a dit que c'est l'ostéoporose? Il faut qu'il y ait une source. Je dois donner la source. Je vais prendre une autre écriture. Prenons par exemple, là nous sommes dans le psaume. Psaume, psaume 31, au verset 10. Je dis par exemple Ma vie se consume dans la douleur, mes années dans les soupirs, ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes eaux dépérissent. Mes eaux dépérissent. L'ostéoporose Bon, ça, c'est moi qui dis ça. Qui a dit ça Il faut donner l'apôtre qui a dit ça. Ou bien un, un prophète qui a parlé de ça. Ou bien, un, par exemple, un scribe. Ou bien, peut-être un évangéliste qui a expliqué comme l'ostéoporose. Il ne faut pas inventer. Je vais prendre une autre écriture. Par exemple, là, nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 32. Et je vais, par exemple, au verset 3. « Tant que je me suis tué, mes eaux se consumaient. » maison c'est conçu. cela veut dire océoporose, c'est une invention il faut donner l'écriture c'est écrit où je vais prendre une autre écriture on, veut, on peut partir dans le livre on peut prendre dans le livre d'Abakouk là nous sommes d'Abakouk au chapitre 3 Abbakouk au chapitre 3 Abbakouk chapitre 3 au verset 16, je vais par exemple là je dis par exemple j'ai entendu et mes entrailles se sont émues, sont émues à cette voix mes lèvres frémissent, mes eaux se consument. Je vais dire, océoporose, océoporose, blablabla, bla, bla, océoporose. Donc, je peux prendre n'importe quelle écriture de la Bible. Je vais je, je dis ça c'est l'océoporose, mes eaux sont affaiblis. Et celui-ci dit par exemple, mes eaux se consument, mes eaux euh, dépérissent. Je, je vais prendre, c'est Ou bien je peux dire par exemple, Bon, on continue avec la vidéo. On va revenir à ce verset. Hein? Euh, J'aime beaucoup ce verset. On y va. Donc là, on est en face là, de l'ostéologie, de l'ostéoporose, de l'ostéoclaste, de l'ostéoplaste et de l'ostéopénique. C'est-à-dire la fragilité, la perte osseuse, la perte de la masse osseuse. Et ça, c'est vérifié aujourd'hui. Et ça, c'est démontré dans le Coran. Dans la surah 19, verset 1 à 4, et la surah 17, verset 49. Et la sourate 79, verset 11. lisez la sourate. 79, verset 11. Sur 79, 11, verset 11. 79, Prenez note, on ne finit jamais d'apprendre. Sur 79, 79 verset 11. Voilà, euh, dans 2, voilà. 3, 4, voilà. Sur 79, verset 11. Je suis à la page et je lis la parole de Cécile. Quand nous serons haussement pourris, quand... Nous serons ossement pourris. Oui Il pose la question, lis, fais la lecture. Le verset 12, ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Oui Donc, Allah, il montre sa grandeur avec l'ostéologie. Il commence la création, par raison 3, 79, 11e verset, prenez note, on ne finit jamais d'apprendre. Surat 79 verset 11. Voilà. Euh, dans 2, 3, 4, voilà. Surat 79 verset 11. Je suis à la page et je lis la parole de mm -hmm. Attendez. Je, je, je dois aussi, euh, pour être franc, je dois montrer l'écriture dont ils sont en train de parler. Surat 79 verset 11. Donc, ouais, ouais, le, le problème est que c'est tout le monde qui commence à mentir. Tu te réveilles tu commences à parler de ta vie. Il dit, quand nous serons, quand serons-nous ossements quand nous serons ossement pourris. C'est pour cela qu'il y avait, oui. Écoutez. Quand nous serons ossements pourris, Quand nous serons ossements pourris. Oui. Il pose la question, lis, fais la lecture. Le verset 12, ils disent, ce sera alors un, un retour ruineux. Oui Donc, Allah, il montre sa grandeur avec l'ostéologie. Il commence la création par raison. Il va reprendre la création par raison. Et il nous fait ressortir encore la maladie des autres. Aucun livre au monde n'a parlé de ça. Tout le monde de ça. Allah il dit papa, il va parler aux gens pendant trois jours. Mais il était gravement malade. Écoutez, il dit qu'aucun livre au monde parle de la création à partir des eaux. Ou bien de la... Donc, l'os, l'homme qui est recréé à partir de... de bon. Bon. Attendez, je vais, je vais rejouer ça pour que vous puissiez entendre ce que moi j'ai entendu. sa grandeur avec théologie Il comprend, il pose la question. Lise, fais la lecture. Le verset 12, ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Oui. Donc, Allah, il montre sa grandeur avec l'ostéologie. Il commence la création par les eaux. Il va reprendre la création par les eaux. Il dit, il commence la création par les eaux. Et puis, il va reprendre la création par les eaux. C'est déjà faux. Allah n'a pas commencé la création par les eaux. Attendez, je vais rejouer ça pour que vous puissiez suivre. Puisque moi, j'entends deux fois ce tu qu'il sais, dit. C'est un menteur. Quand nous serons ossement pourris. Oui. Exactement. Il pose la question. Lise, fais la lecture. Le verset 12. Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Oui. Donc, Allah, il montre sa grandeur avec l'ostéologie. Il commence la création par raison, il va reprendre la création par raison, et il nous fait ressortir encore la maladie des autres. Aucun livre au monde n'a parlé de ça. Il dit aucun livre au monde n'a parlé de ça. Bêtise. On continue. Oui. Allez, il dit il, pas, il va parler aux gens pendant trois jours. Mais il était gravement malade, tellement il sentait que, il était affaibli d'un de demi degré. Ils ont plaqué tendu la même. Sinon, c'est vraiment insignifiant de faire une doigt et puis de parler de l'os. Yannès, tu me suis. C'est pas faux. Si quelqu'un, il a un besoin, il ne veut pas dit que ah là, mon œil a un problème. Mais il fait cette évocation. Au premier verset, deuxième verset, il parle des os. C'est un peu banal, mais ce n'est pas anodin. Il est okay. train de faire ressortir une grave maladie qui fracture les os. Ça déminéralise l'os. Lorsque c'est la, la, la, la partie, euh, euh, euh, la, la partie qu'on euh, juste, euh, je suis, je suis le dire ainsi, et ça fracture l'os. Arrivé d'un degré, il devient comme un bébé. Lorsque s'est cassé. Comme... Donc, il raconte des ragots. C'est sa vie. Donc, ça n'a rien à foutre, ni avec le Coran, ni avec le tafsir. Tout ce qu'il qu est en train de raconter, ça ne vient que de sa tête. Du début à la fin, il n'a dit que, c'est que tout le monde peut lire sur Wikipédia. Tu pars sur Internet, tu vas sur Wikipédia, tu tapes, on va te donner beaucoup d'histoires là. Et il dit que le Coran parle de bla bla bla bla. Bon, c'est un menteur. Bon, là nous avons le site Internet de l'Arabie Saoudite. Ça c'est le site Internet de l'Arabie Saoudite sur Atul Mariam, verset 14. Euh, surat 19, au verset, au verset 4. Hein? Suratul Maryam Ayat 4. Surat Maryam, verset 4. Surat 19, verset 4. Le, si tu, bon, on a beaucoup de tafsirs, ça c'est court tout bien. Hein? Si vous lisez là, on ne parle pas de la maladie. On n'a on a pas parlé de la maladie. Ça n'existe nulle part. On a un autre tafsir. On a le tafsir, par exemple, de Tabari. Ibn Kathir. prenons même Ibn Kathir. Où est-ce qu'il a parlé de la maladie, là, ostéoporose C'est écrit où c est, c est, Bon, écoutez, écoutez, on va vous mettre ça même en français. Vous allez voir. Où est-ce qu'on parle de l'ostéoporose hein? Le mot, là, il dit ostéoporose. Ça vient d'où hein? Et puis, il dit bon, Puisque moi, je prends, par exemple, ce verset ici, dans Ézéchiel. Ça, c'est le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 37, au verset 1. On dit « La main de l'éternel fut sur moi et l'éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ossements. » Et mes filles passaient autour d'eux et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils les revivre ?» J'ai dit « Seigneur, éternel, tu le sais. » Il me dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur. » Osement desséché écoutez la parole de l'éternel ainsi là, parle le Seigneur l'éternel à ses eaux voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître la chair et je vous couvrirai de ma peau ça c'est Dieu qui est en train de parler je mettrai en vous un esprit et vous vivrez Alléluia la résurrection de ces gens et, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, il fait un mouvement, et les autres s'approchèrent les uns des autres. Bon, voyez, là, c'est la résurrection. Maintenant, je peux prendre ça et commencer à inventer des histoires. Ce que je veux dire à nos amis musulmans, ils doivent arrêter de créer des historiades. Hein, ce sont des bêtises. Hein, je voulais vous montrer qu'il n'a rien dit, c'est de la bêtise. Et mon numéro un est là. Je vais le débattre. Je l'avais débattu une fois. Une fois. Maintenant, on, il m'avait promis qu'elle allait revenir pour clarifier des mensonges qu'il avait dit euh, dans le premier débat. Je l'attends pour la deuxième fois. Aziz Khan, qu'il puisse venir. Mon numéro est là. Et il peut m'appeler n'importe quand. Ou bien si... Moi, je, je les envoie des, des, des mes appels, des, des messages. Ils ne réagissent pas. Ils ne veulent pas me prendre. Puisqu'ils savent que je vais le déchiqueter. Je vais le déshorripiler. Je vais le démasquer. Je vais le défalquer en public. Alors, on continue avec une autre vidéo que je faisais hier, mais j'ai eu des petits problèmes de son. Euh, mais on, a, on avait presque terminé la vidéo. Là, c'était juste la suite que j'avais promis que j'allais donner la suite. Euh, ça, c'était les, les gens qui se font appeler les élèves d'Abdoul Majid, euh, de ce garçon ici, Beni Islam. On va suivre la vidéo Attends. je veux juste savoir, savoir. Si non, pourquoi, quoi, quoi, quoi, quoi, c'est toujours dans l'obligation, Si on dit, pourquoi, pourquoi on joue, joue. dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, territoire d'Israël. Parce que le territoire qui est avec par César c'est dans le territoire des têtes. On ne parle pas les bonnes voix. Est-ce que le soir est il allé la terre? est Il a Matthieu 10, verset 5. Ecoutez là. D'ailleurs, c'est la douze. Vous pouvez t'abonner. Ecoute. D'ailleurs, la Oui. Après leur avoir vu les gestions suivantes. allons Allez pas voir la paix. Oui. Il pas, pas de la ville de, la de, la vie de oui. Non. Allez oui. plutôt vers les brebis perdus de la maison voilà voilà, voilà c'est cool, cool, doit cool, non non non là okay, okay, là Allez par tout le monde. Ça n'a rien à voir avec aller passer à tout le monde entier. Bon, on va voir que ces gens sont des comédiens. Je vais vous montrer le verset qu'ils sont en train de lire, le verset qu'ils ont présenté. Et des, des fois, ils continuent leurs mensonges comme ça, il faut qu'on puisse les arrêter. Il parle d'un verset dans Matthieu au chapitre 10, là où Jésus a enseigné, il a envoyé ses disciples. Il dit Tels sont les douze que Jésus a envoyés après les avoir donné les instructions suivantes N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen, ça c'est la vérité. Jésus les a envoyés là. Ça, c'est un jour, Jésus les a envoyés. Et puis, il y a aussi un autre jour. C'est comme on t'envoie aujourd'hui, va prêcher au Japon. Demain, tu vas prêcher à New York. Et lendemain tu vas prêcher, à, euh, euh, euh, euh, par exemple, en Chine. Tu vas prêcher partout. Hein? Donc, Jésus peut vous envoyer partout. Ça dépend de votre ordre de mission. Il a aussi dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Toutes les nations, c'est dire toutes les nations. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous. Il a dit, allez, toutes les nations, mais là, dans Jean, là, il a dit, allez au brebis perdu de la maison d'Israël. Ça dépend de la que qu'il les a assignées, puisqu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit ici. Matthieu dit qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Hein? Il y a des moments où Jésus parle, puisque les enfants, les disciples étaient encore... Jeune sur le plan spirituel, il n'était pas bien affermi. Hein? Vous allez voir, attendez, je vais vous donner une autre écriture, euh, une belle écriture que j'aime beaucoup. Euh, ça c'est dans, nous sommes dans le livre de Jean, Jean au chapitre 7, on dit ceci, j'aime beaucoup cette écriture ici. Au verset 37, on dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, <rire> des fleuves d'eau vive couleront de son sein, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. La Bible dit, il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Les disciples n'avaient pas encore l'esprit. Maintenant, comme ils n'avaient pas l'esprit, ils pouvaient maintenant les entraîner puisqu'il était venu les enseigner. Il a dit, allez prêcher là-bas, n'allez pas là-bas. Allez prêcher là-bas, n'allez pas là-bas. Il les a donné des commissions, puisqu'ils n'étaient pas encore affermis. Il n'étaient pas encore affermis. Hein? un ordre de mission. Il y a, il y a comme l'apôtre Pierre. Jésus lui a dit quelque chose là que des paroles là que je, qui nous font deux fois bouger. Hein? Des paroles vraiment qui nous font pleurer vraiment lorsqu'on lit. Ça c'est Jésus qui, qui parlait à Pierre, il dit ceci, il dit, ça c'est dans Luc au chapitre au chapitre 22, hein? Luc 22, chapitre, Luc chapitre 22, au verset 31, vous allez voir ce que Jésus dit. Le Seigneur dit, Jésus lui dit à Simon à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi pour que tu ne tombes pas. Et toi, Pierre, toi, quand tu seras converti, hein, affermis tes frères. Tu vois, de, chaque chose a son temps. Il y a des moments où Jésus dit, non, Pierre n'est pas encore affermi. Hein. Lorsqu'il sera affermi, tu dois convertir tes frères. C'est ainsi que, si tu n'es pas encore affermi, tu, tu dois attendre. Tu dois attendre pour que le Seigneur puisse te confirmer pour que tu, tu, tu ailles aussi prêcher aux autres la Bible est très claire, vraiment. C'est ce que Jésus ne pouvait pas en, a, a, a envoyer ses disciples partout. Écoutez, là nous sommes dans le livre de Luc. Hein? Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24. Vous allez voir ce que Jésus est en train de dire. Il dit des paroles à qui nous touchent vraiment. Il dit ceci. Hmm. Il dit ceci. Ainsi, il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait. Et qui ressuscitera le troisième jour, et le ressusciter le troisième jour. Même le Coran confirme. Surat 3, 55. Moutawafika, Jésus est mort. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Jésus dit: que Mon nom sera prêché sur toute la terre, à toutes les nations, dans le monde entier. Il dit à commencer par Jérusalem il dit que vous êtes témoin de ces choses hein? et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis le Saint-Esprit attendez il a dit n'allez pas prêcher attendez d'abord il dit ceci mais vous restez vous devez rester où? dans la ville attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut c'est ainsi que Jésus disait n'allez pas prêcher chez les païens n'allez pas prêcher chez les samaritains n'allez pas prêcher ici allez là Puisque le niveau, ils avaient un certain niveau de foi. Puis il dit, allez là-bas, puisqu'il sait que vous n'êtes pas, vous devez attendre ce que mon Père a promis. Non, Dieu a plusieurs dispensations. Il peut envoyer un prophète. Lorsqu'il a envoyé, par exemple, Moïse chez Pharaon, c'était avec un message donné. Il n'a pas envoyé Moïse dans, à un autre roi, tout ça, ou bien à un autre fois. C'est spécifiquement, il les a dit, attendez. Il les a dit, attendez. Et je vais vous donner une autre écriture. Une Là, nous sommes dans le livre de, des actes des apôtres. Actes des apôtres, vous allez voir ce que Jésus a dit à ses disciples. Alléluia! Les paroles de Jésus, actes des apôtres, au chapitre 1. Il dit ceci. Il dit, il dit. Ça, c'est actes des apôtres, chapitre 1, au verset 7. Et au verset 8, il dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance. » le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, puisqu'il les dit, n'allez pas prêcher aux Samaritains. Mais là, il dit, vous serez, vous allez partir dans la Samarie. Maintenant, il les envoie, maintenant, et jusqu'aux extrémités de la terre. Aller à Yopougon, aller en Australie, aller au Brésil, aller au Qatar, allez partout prêcher. Maintenant, pour faire ça, il dit, vous devez attendre le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus parle en ordre. On continue avec la vidéo de nos amis, euh, nos amis comédiens de la DDR qui sont en train de mentir. Puisque un musulman normal ne peut pas prêcher sans mensonge. Il ne peut pas prêcher sans mensonge. On continue avec la vidéo, vous allez voir. Allez-y. Allez-y. Allez-y. Allez-y. y, -y. Allez-y. pas y il dit que, acte 11, verset 19, hein. maintenant il va couper. Acte 11, 19. Si on vous donne ça, lisez aussi 20. 19, 20. Mais il va couper. Un bandit. On retourne. Vous allez suivre la comédie qu'il va faire ici. Ils font ça exprès. C'est <rire> la maison d'Israël. dit dire que vous allez aller partout le monde. Allez faire le grand perdue de la maison d'Israël. Confirmation de acte 11, verset 19 à 11 non. Le verset 19. Allons-y. C'est qu'avec dispersé par la persécution. Lui, il venait à l'occasion de Allons-y. Allons jusqu'à Félicie. Lui, dans l'île de Chypre, et à en Lui, annonçant la parole seulement aux Juifs. Oui. Ils appliquaient exactement ce que j'avais écrit ça dit, annonçant la parole seulement aux Juifs, de la verset. Avant qu'il n'aille à un autre verset, je vais vous montrer euh l'imbécilité qu'il a commise, mais nous sommes là pour éclairer les gens. On va prendre l'écriture qu'il a donnée. Acte 11. Il dit Acte 11 au verset acte 11 au verset 19. Là, nous sommes dans le livre des actes. Chapitre 11, verset 19. Il dit, voyez ce qu'il a lu. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenaient à l'occasion d'Étienne. Allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et, et à Antioche, annonçant la parole seulement hein, aux Juifs. Seulement à qui Seule, Ils ont annoncé seulement aux Juifs. Attendez, je veux bien positionner le verset. Hein. Seulement aux Juifs. Le, le chapitre continue, ça ne s'est pas arrêté là. Ça continue. Hein. Il faut aller. Verset 20, on dit Il y eut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 N'allez pas vers les non-juifs. N'entrez pas dans la ville de pas vers les Samaritains. Mais lui, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Ça veut dire que là, si vous allez aller par tout le monde là, Allons vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Confirmation de acte 11, verset 19. Acte 11, non, le verset 19. Allons-y. C'est qui avait été dispersé par la persécution, lui, il venait à l'occasion tenir Allons-y. Allons jusqu'à Félicie. Lui dans l'île de Chiffre en flash, lui, annonçant la parole seulement aux juifs oui. ils ont appliqué exactement ce que Christ a dit annonçant la parole seulement aux juifs pour de la faute 16 verset 5 acte de la ah, verset 5 donc je vous ai aussi montré la malignité qu'ils font ils essaient d'arrêter là ils devraient continuer là donc, et puis il va donner une autre écriture dans acte 16 au verset Acte 16 au verset 5, hein? je vais vous montrer ça. Acte 16, et ça c'est Actes des apôtres au chapitre 16 au verset 5. Il va dire que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient de jour en jour, ayant été empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il va dire que le Saint-Esprit avait interdit aux gens d'aller prêcher en Asie. C'est ce qu'il va dire. Suivez la lecture de ce petit comédien. Suivez. Allons-y. Lui, églises oui. se Allons-y! à la fois. Augmenter en nombre de jours en jours, Allons-y. Ayant été pressé par Dieu, selon eux-mêmes. Mais s'ils vont aller presser à tout le monde, pour qu'un messager soit envoyé dans la parole en Asie, parce qu'ils ne vont pas aller presser à, <rire> à, <rire> à tout le monde. Ils vont aller presser uniquement aux enfants d'Israël. Conformément à l'ordre <rire> à, à, à de mission pressé par Dieu. Allons-y allons jusqu'à Félicite, oui. dans l'île de Chypre, oui. et à Antoche, oui. annonçant la parole seulement aux Juifs. Yeah. Ils ont expliqué exactement ce que Jésus-Christ a dit, annonçant la parole seulement aux Juifs. Oui. Bon, a 16, verset 5. À 16, verset oui. 5, les Églises oui. se pratiquent à la mort, et augmentent il Mais prêcher à tout le monde, pourquoi n'a pas la parole en Asie Parce pas aller prêcher à tout le monde. aller prêcher uniquement Il n'a pas levé ce tas de mission. à Ah ok, je dois vous montrer c'est que nos amis, non, pas nos, nos amis, ils sont des bandits. Ces bandits sont en train de faire. <rire> hein? Vous voyez ce qu'il fait? Il dit, Actes 16, au verset 5, il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, qui traversait la Phrygie et tout ça. Il dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'aller prêcher en Asie. Oui, il faut, il faut lire l'Écriture. Hein? La Bible, le chapitre continue. Puisqu'il y avait des moments où les disciples étaient persécutés, d'autres. On a même lu que Étienne était tué, tout ça. Et là, il y avait des endroits là où le Saint-Esprit le disait de ne pas les prêcher là-bas, mais aller dans un autre pays, aller dans tel autre contrée, tout ça. Il y a des moments, il y a beaucoup de moments. C'est pour cela que si tu lis la Bible, si Dieu n'allait pas prêcher là-bas, va peut-être là-bas, ou bien va ici, entre... Donc, donc, ça dépend des dispensations. Puisque vous allez voir que les disciples, ils sont vraiment partis prêcher en Asie. Maintenant, il y avait des moments où il y avait la persécution. Dieu peut te dire, ne pars pas par lundi, mais tu veux partir mercredi. C'est comme ça que Dieu fait. Et je vais vous montrer ça dans le livre des actes. C'est vraiment pitoyable. Puis tous ces gens-là, ils étaient en Asie. Écoutez, écoutez. D'abord, on commence. Et ça, c'est Actes des apôtres au chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie. Il était en Asie, il est parti prêcher. Donc, ça dépend. Il veut, donc Le moment n'est pas encore propice. Par exemple, si on est en train de tuer les gens en Afghanistan aujourd'hui. Si je pars avec la Bible en Arabie Saoudite, on va me tuer. Les Arabes, en Arabie Saoudite, la Bible n'entre pas. Mais Dieu veut me dire, ne va pas prêcher en Arabie Saoudite. Va prêcher, par exemple, au Qatar ou bien à Dubaï. Ou, ou, ou, va prêcher au Bahreïn, va prêcher, va prêcher au Yémen. Mais maintenant, il peut me dire moi ça, et puis il dit ceci, maintenant, il y a eu, tu veux partir maintenant dans un autre village de l'Arabie Saoudite, va dans quel endroit tu peux aller prêcher. Donc, ça dépend des jours. Vous allez voir que Paul est parti prêcher en Asie, il était là. Il arriva à Ephèse, Ephèse c'est où? C'est en Asie. Il a rencontré quelques disciples et leur dit, Ephèse c'est en Turquie, hein? ça fait partie de l'Eurasie. Hein, voyez -vous. Maintenant, on va au verset 19, au chapitre 19, au verset 10. On va au, verset, au chapitre au verset 10. C'est là durant deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendent la parole. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Hein? Mais bon, au verset 22. Allons au verset 22. Vous allez voir. Il a envoyé en Macédoine à deux de ses aides, Timothée et Eraste, il resta lui-même quelque temps encore en Asie, il a prêché <rire> même là, il y a une écriture là qui me vient à l'esprit, hein? c'est dans l'Apocalypse euh, euh, Voyez, oui, Dieu les a empêchés de, de prêcher en Asie pendant un moment pendant un moment maintenant dans, dans l'autre moment puisque ça dépend de temps ça dépend de temps on va attendez, je vais vous montrer une belle écriture là. Alléluia. Une belle écriture. Mmh. Alléluia. Ça, c'est Apocalypse hein, au chapitre 1. <rire> Ça, c'est Jean. Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône donc Dieu peut dire ne va pas prêcher là-bas mais il a envoyé un autre pas toi, donc, tu ne vas pas prêcher il a envoyé par exemple John il a envoyé par exemple Jean. c'est ainsi que, il y avait même un comédien musulman qui disait, il disait une écriture là euh, dans, dans Matthieu Matthieu au chapitre Matthieu au chapitre 15 on va voir, verset 24 Là où Jésus dit qu'il n'a en été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël, et il n'a pas bien lu l'Écriture. Là, c'est Matthieu 15. On va ici. Vous allez voir au verset 21. Jésus est parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et -de Sidon. Tyre et Sidon. Et voici une femme cananée. Jésus lui répondait au verset 24 :« Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Oui. Cette Écriture, c'est Amen. Jésus a été envoyé ce jour-là, lorsqu'il était à Tir et Sidon, il les a envoyés spécifiquement. Comme l'écriture dit, le Saint-Esprit les a empêchés de prêcher en Asie. Et puis, Dieu, Dieu ordonne maintenant à Jean va prêcher. Écrit. Il a envoie Paul va prêcher. C'est comme ça que Dieu fait. Tir et Sidon, ce jour-là, n'avait pas reçu la parole. Puis ce n'était pas leur jour. Et Dieu a dit. Euh, je n'étais envoyé qu'au prix de la d'Israël ce jour-là. Et puis si tu continues bien avec l'écriture, tu vas voir. Tu vas voir ce que la Bible dit. Hein. Et, et Il faut lire l'écriture. C'est pour cela que même Allah, Allah a dit si vous ne comprenez pas les Écritures, allez demander aux Juifs et aux chrétiens. Il a dit, allez demander aux Juifs et aux chrétiens. Au verset 29, on dit Jésus quitta ce lieu. Il a quitté cet endroit. Il est parti prêcher où? Aux gens qui n'étaient pas des juifs. Là, c'est dans Matthieu 15. Hein? On va maintenant dans Matthieu 16. Matthieu 16, le chapitre qui vient. Matthieu, là, nous sommes dans Matthieu 16. On va ici. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est où? C'est en Syrie. C'est un autre pays. Jésus est parti prêcher aux nations. Il est parti prêcher. D'ailleurs, le premier disciple, le premier apôtre qu'on peut appeler apôtre, celui que Jésus a dit d'aller prêcher la parole, ce n'était pas un juif? Ce pas un juif. Là, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. L'évangile de Marc au chapitre 5 au verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, voici un homme sortant de sépulcre Jésus commence à parler à cet homme et demande quel est ton nom? Il lui demande quel est ton nom? Légion, Légion est mon nom. Jésus a prié pour cet homme-là. Il a guéri tout ça. Maintenant, c'est l'œuvre que Jésus est parti faire dans un pays étranger. Alléluia. Maintenant, on, suivez le verset 18. Comme Jésus, hein, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec Jésus. Il dit que je, je reste avec toi Jésus. Mais Jésus ne lui permit pas. Jésus ne lui a pas permis de rester. C'était un pays étranger. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire à cet étranger. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte, va raconter leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Cet homme-là est parti annoncer Jésus. Où Chez les nations, vers les tiens. La Bible dit ceci. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Décapole, c'est où C'est un pays voisin. Décapole, c'est Syrie. La Syrie. Et il y a le Liban, le Libanais. Il y a aussi les Jordaniens. Ce sont les gens de Décapole. Cet homme-là est parti. Il a commencé à prêcher. Dans, nous sommes encore dans Matthieu 5. Marc 5. Et c'est Jésus qui lui a ordonné. Dans le décapole. Tout ce que Jésus a fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Cet homme-là a commencé à annoncer Jésus. Il est parti annoncer Jésus dans la décapole. Voyez-vous, Dieu fait chaque chose en son temps. Il ne faut pas suivre les petits comédiens. On termine avec la vidéo de ce comédien. Vous allez voir, ils vont terminer avec des bêtises comme d'habitude. On continue avec la vidéo pour terminer ça. Il n'a pas à N'allez pas vers les non-tripes! N'allez pas dans la, la ville de la pas dans la Samaritain! Mais, lui! Allez plutôt vers la brebis perdue de la, la maison d'Israël! Vous avez dit que aller partout le monde là! Allez vers la brebis perdue de la maison d'Israël! Confirmation de Acte 11, verset 19! Acte 11! Non! Le verset 19. Allons-y. Ce qui avait été dispersé par la persécution. Lui. Tu venais à l'occasion d'éteindre. Allons-y. Allons jusqu'à Félicie. Lui. Dans l'île de Chypre. Lui. Et à Antioche. Lui. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Yeah. Ils ont appliqué exactement ce que Jésus-Christ a dit. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Pas bon, exemple la bonne 16, verset 5. À 16. Lui. Verset 5. Allons-y. Le Allons les églises. Lui. ce y Allons-y. Allons-y. Allons-y. Jusqu a jusqu a Alors, si. il a été un par Dieu selon eux-mêmes il ont été la parole dans l'asie mais s'ils doivent aller prêcher à tout le monde pourquoi le Saint-Esprit en fait a la parole en Asie? parce qu'ils ne doivent pas aller prêcher à tout le monde vous voyez le garçon dit des choses bêtement d'une manière bête vous voyez maintenant, après avoir entendu ce que j'ai dit avec les écritures vous voyez qu'il est bête dans ce qu'il est en train de dire Suivez la vidéo. Nous allons aller presser uniquement aux enfants d'Israël. Conformément à l'ordre de mission que j'ai avait dans Matthieu 19, c'est cassé. Il n'a pas. Acte 11, non, le verset 19. Allons-y. Ce qui avait été dispersé par la persécution. Lui. il venait à l'occasion de tendre. Allons-y. Allons jusqu'à Félicite. Lui. Dans l'île de Chypre. Lui. Et à Antioche. Lui. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Oui. Ils ont appliqué exactement ce que Jésus-Christ a dit, annonçant la parole seulement aux Juifs. Par exemple, de la porte 16, verset 5. Acte 16, verset oui. 5. Allons-y. Mais c'est Christ. Oui allez y allez y Allez, y Allez-y allez à Dieu, selon Mais s'ils doivent aller prêcher à tout le monde, pourquoi le Saint-Esprit a laissé la parole en Asie Parce qu'il ne va pas aller prêcher à tout le monde. Il doit aller prêcher à l'hiver de la d'Israël. Conformément à l'ordre, à de mission que l'Église dans Mathieu, il n'a pas levé ce temps mission. Il n'a pas levé, tu ne connais pas dit. plus, c'est bien que Dieu. de Dieu, cest les apôtres de Dieu, il Il l'a envoyé. Ils ne sont pas plus grands que lui-même. Donc, il ne peut pas donner une mission et puis il va aller faire le contrat de ce qu'il a donné. C'est clair. le qu'ils ont donné. Donc, oui, des bêtises. Oui, puisqu'ils sont des comédiens, ces gens ici, de troubadours. Tu vois maintenant le petit ici, hein? le petit ici va terminer dans une bêtise. Bon, C'est ça le, le propre des musulmans. Il va dire que Jésus avait dit à ses disciples de chasser la femme qui cherchait la guérison. Jésus a dit à ses disciples chasser la femme. C'est ça qu'il va dire. Suivez ce monsieur. Jésus a dit à ses disciples de chasser la femme. Suivez. Mon frère, mon frère, excuse, il va Pourquoi c'est, selon toi, Jésus qui a été il m'a tout entier. Mais pourquoi, la femme canadienne qui est venue vers lui-là, il a demandé à ses disciples de la chasser. Oui un peu. Il dit qu'il a demandé à ses disciples de la chasser. Euh, ouais, pourquoi est-ce qu'ils font ça? <rire> Regarde ce que... Il dit qu Il a demandé à ses disciples de la chasser. Suivez. « Là, toi, Jésus qui a été envoie à l'humanité toute entière, mais pourquoi la dame qui guidé, la femme cananéenne qui est venue vers lui-là, il a demandé à ses disciples de la chasser? Oui. » Voyez-vous, il dit que Jésus a demandé à ses disciples de la chasser. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Puis ce sont des, des bêtes comédiens. Il raconte des bêtises. Et va lire Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, Petit connard, bêtise sur bêtise. Il va lire Matthieu 15, là où il dit Jésus a demandé à ses disciples de chasser. Mais il va changer la question et ils vont couper l'émission. Ils vont couper l'émission. Suivez. Matthieu 15, il ne lui répondit pas. D'abord, pourquoi Jésus refuse de répondre à cette dernière-là qui demande son service? Bon, vous voyez, il a changé la question. Il a dit, Jésus a demandé à la de la chasser. Maintenant, il commence à dire, maintenant, pourquoi des... ce sont des bêtes? Il raconte des bêtises. Hein? Il faut que je puisse rejouer ça, pour que je sois franc. et vont couper l'émission, sont des, sont des, comédiens. Pourquoi la dame la dame là Vas-y, vas-y. De de là. là dans le territoire des, des Sidon. Et, et voici une femme canadienne qui venait de sa cause et lui pria de moi Seigneur, fils de David, ma fille cruellement tourmenté par le démon. Il ne lui, répond, il ne lui répondit pas. D'abord, pourquoi Jésus refuse de répondre à cette dernière-là qui demande son service alors qu'il est censé être envoyé pour elle aussi C'est bien. Après, on prie, nous reprenons. Donc, vous voyez, ils ont arrêté, puisque ce sont des comédiens. Les gens qui veulent débattre avec nous, notre numéro est là. Personne parmi les musulmans ne peut nous débattre, puisque nous nous frappons très, très, très fort. Les gens qui veulent nous contacter, notre numéro est là. Euh, je dois vous laisser avec une écriture, euh, une écriture dans, euh, une belle écriture à que j'ai lu hier. Hein, mais on avait un problème de son. Jésus est venu, puisque lui, il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour le monde. Lorsqu'on dit monde, c'est du monde entier. C'est Jésus le même qui a dit ça. Hein? Lorsqu'il dit monde entier, il euh, faut pas suivre Mahomet ou bien Allah. Ce sont des divinités euh, païennes. Ce sont des idoles. Un dieu, Un Dieu qui dit des choses bêtes. Euh, Matthieu 24, verset 14, il dit Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, tu vois, toutes les nations, toutes les nations. On va dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, au verset 2. Vous allez voir, c'est que l'écriture nous dit 1 Jean dans au chapitre 2, 1 Jean. Au chapitre 2, au verset 2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les, non, non, nos péchés, pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pour ceux du monde entier. Et C'est ce que nous dit l'écriture aussi dans le livre de révélation des gens. Apocalypse, le dernier chapitre, le dernier livre de la Bible, Apocalypse au chapitre 5, à son verset 9, on dit ceci, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as été racheté. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Toute langue, Jésus. Quelle est ta langue? Tu parles quelle langue? Jésus a racheté les gens de toute langue. Si ta langue est une langue, Jésus vous a racheté. » C'est ça le salut. Il ne faut pas suivre un comédien comme euh, Mohamed, hein, c'était un vrai comédien, des gens qui racontent des histoires, des bêtises, des bêtises. Nous attendons que quelqu'un puisse venir nous débattre sur n'importe quel sujet du Coran. Vous allez voir que ce sont des comédiens Ils racontent des comédies, hein, surat 23, au verset 14, c'était une bêtise. Nous avons créé le sperme, une adhérence, de l'adhérence, le sang qui est coagulé. Nous avons créé un embryon. Et de cet embryon, nous avons créé des os. Et de bêtises, hein? gloire à, à, à Dieu, le meilleur des créateurs. Donc, dans le Coran, il y a plusieurs créateurs. Donc, ça, c'est de la bêtise. Celui qui veut nous débattre, nous sommes là. <rire> nous sommes là pour nous contacter à notre numéro pour organiser... Organiser un bon débat, on va vous battre très fort, vous montrer que l'islam ça vient du diable et que Allah n'est pas Dieu. Ahmad n'a jamais été prophète. Il n'a jamais été envoyé ni aux Arabes, ni aux Berbères, ni à l'univers. C'était une comédie qui est racontée. Euh, que le Seigneur vous bénisse. et Shalom, à la prochaine. Euh, on termine la vidéo